Bonjour, c'est Mister Goodmood et aujourd'hui j'aimerais vous présenter Mister Badmood. Alors, je vous parle, je devrais être au chaud en Espagne, à Verre de la Frontera, le lieu de rêve que vous avez devant les yeux. Un endroit où le temps s'arrête et la vie devient un souffle qui, s'il est le dernier, vous promet la paix pour l'éternité. J'aurais dû m'échapper pour vivre une semaine paisible, me voilà la baignée dans le stress qu'on essaie de m'imposer au quotidien et que d'habitude je cherche à éviter. Ce voyage m'a coûté 300 balles et j'ai toujours froid au doigt. Si je suis bloqué là, c'est à cause d'une bourde administrative. Vous savez sûrement que les durées de validité des cartes d'identité françaises sont passées de 10 à 15 ans en 2014, ce qui contraint certains d'entre nous à utiliser une carte au-delà de la période de validité inscrite au dos. En revanche, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette extension n'est valable que si l'on était majeur au moment de l'émission de la carte. C'est la raison pour laquelle, à 6 mois près, je suis resté sur le plancher sale Parisien, à galérer pour rentrer chez moi, pour finalement ne même pas réussir et devoir dormir chez un copain j'avais eu un passeport, j'aurais pu m'en sortir, mais figurez-vous qu'il n'est pas encore venu le jour où j'irai prendre ma dose de capitalisme morbide aux États-Unis et que collectionner des tampons dans un carnet ça m'a jamais fait rêver. De toute façon, je déteste les aéroports. C'est le genre de lieu où on t'emmerde le plus possible pour que t'aies l'impression d'être sécurisé d'un danger qui en vérité existe principalement dans ta tête. On a tous un peu peur de ceux qui ont un teint un peu plus foncé. Y a pas de mal à reconnaître ça, après tout, on y est conditionné depuis notre enfance. Je me souviens d'une époque où je remarquais même pas les différences de peau alors que maintenant elle me saute à la gueule et que j'en oublie la couleur des yeux. Putain, et ce bus a 20 minutes de retard et j'ai trop fort le droit, faut que je fasse une pause. Et puis en fait non, j'ai trop la rage. J'en ai marre qu'on nous prenne pour des pions et que les sociétés de bus Macron prennent même pas la peine d'envoyer un message au mail ou au téléphone qu'ils nous ont pourtant obligés à donner, s'autorisant à les revendre à des sociétés de démarchage publicitaire. Si le monde était gouverné par des hommes, on ne laisserait personne à avoir froid. Pas moi, pas mes voisins, pas toi et encore moins ceux qui dorment dehors. A tous les coups, si le bus est en retard, c'est parce que les connards de parisiens qui s'entassent tous au même endroit alors que c'est super cher partent en vacances. Pour eux, Paris c'est toute la France, mais lorsqu'il s'agit d'aller chercher un air moins pollué, la série de l'eau, ils se souviennent soudainement qu'il y a 600 000 mètres carrés partout autour d'eux. Putain de refus d'embarquement en départ des vacances. J'ai déjà dépensé 60 euros et je suis toujours pas rentré chez moi. Ça fait déjà 20 heures et j'ai mes doigts qui vont tomber. Le bus arrive. Il est 9h50 et il a 35 minutes de retard. Je peux plus bouger mes mains. J'espère que cette fois-ci je rentre chez moi. Bonne nuit.